Mais ils sont complètement fous ce type Il est complètement fou Bon bref c'est File Army Donc voilà What Mais franchement il est fou lui Il joue comme ça dans l'hiver Ah vas-y tombe Mais ça fait grave mal je te dis hein. Pff, Voilà comment elle est sautée Fais attention les potes Pourquoi vous avez des yeux Pour regarder Alexis Ouais il va prendre la glace Qu'est-ce que lui passait Ah, il a glissé. Ouais, comment il a glissé, frère Mais il a glissé d'une manière. Vas-y, euh, roule avec le vélo. J'espère que tu vas pas faire un petit accident, mais un gros accident. Et en plus, il rigole. What Mais mais t'as fait une si glissade, frère Non, non, non, non. Je je parle sérieux. Bon, bref, ben, bah, je sais pas comment t'as glissé. Elle, elle joue tranquille. Danse. Tu vas, tu vas prendre une, une glissade, tu vas tomber sur sur une voiture. Ta, tu vas avoir une bosse. Ça se voit des kilomètres, hein? Ben, bah, c'est comme ça, je fais ton choix. C'est pas ma vie en tout cas. C'est toi qui joue avec ta vie, ben, bah, comme tu veux. Ouais, le gars, comment il s'est fait éjecter? Mais tu t'es fait éjecter de malade? Ben, bah, arrête de jouer avec le moteur quand même, c'est pas un jeu. C'est un truc pour conduire. Et lui, il va rentrer dans le what le bête. Comment il est taré. Ouais, mais regarde, regarde, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il est bête ah ben bah comment je fais pour retourner en arrière c'est tout t'es mort t'es foutu et qu'est-ce qu'il va faire il va faire encore une glissade encore plus pure What mais c'est quoi ça c'est euh, la plage qui est glacée ou quoi qui est complètement glacée en glace ou oh, comment il est devenu bah ben, c'est plein d'eau ah ça ça se voit que c'est les états unis ou je sais pas moi les Hong Kong comme ça dans la Chine dans le Japon je sais pas mais franchement regardez c'est dangereux l'hiver hein. What frère, t'as fait une une ces euh, trucs, on dirait que t'es une bombe atomique. What, fais attention, what, comment il s'est cogné Mais tu t'es à toi Wesh Pff, Comment il est rentré dans le trou Ben, c'est ta faute, c'est pas ma faute. Hein. Moi, j'ai regardé cette vidéo, mais euh, c'est ta faute. What Mais comment l'arbre là, il est cassé Bref, ouais, après il, rentre. Pff, ouah, il est tombé. Mais tu vois pas, t'as des yeux, frère. T'es assis es avec lui, je sais pas moi. Fais attention, fais attention. En plus, vous filmez, vous êtes content frère. Hein, T'es content. Ok, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer avec le camion Ah, t'as fait tomber quelque chose et c'est pas une personne qui est en danger. Voilà. En tout cas, c'est bien. C'est quoi ça Pourquoi vous flouez ça J'ai envie de savoir votre truc, je rigole. C'est pas obligé. Oh, what Mais regardez, les gars mais c'est quoi ça Le L arrivait jusque là Mais c'est impossible Ça, ça se voit que c'est les états unis ça se voit. pour mais tu jettes comme un fou avec la net, je crois c'est un jeu. En plus, calme-toi avec le moteur, là. pour il est sauté comme un fou. Voilà comment il est sauté comme un fou. Ok, ok, c'est bon. Toi, tu fais comme un... de Et c'est ton... tombé sur ta tête, sur ton corps. Mais bref, tu t'es fait blesser, voilà. En tout cas, toi, tu vas te faire quoi Oh, le chien, comment il a sauté sur sa tête a ouais, comment il a sauté sur sa Et eh, toi, tu vas faire une glissade. Et eh, mes frères, t'as eu de la chance, hein? T'as de la chance, d'être tombé comme ça. Sinon, t'allais te faire une glissade, t'allais te connaître sur, sur une pierre. Et donc, ce qui va t'arriver. Oh, oualala. Ah, c'est chaud. Euh, ça n'a rien à voir de, de blessure. Mais bref, c'est quand même un peu mal. Qu'est-ce qui se passe? What go, go, go. Est-ce qu'on va voir? Bang. Hein? Elle va faire quoi? What mais quelle poisse Mais vous jouez avec du loup et tout Vous croyez que c'est un jeu Vous jouez avec votre vie Moi en tout cas, c'est pas ma vie C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi c'est tout Tout c'est tout frère Mais c'est impossible Et toi que tu vas faire quoi avec ton vélo Et ta fille glissade, bravo Je savais pas qu'on glissait comme ça, on joue avec un euh, truc, comme... en tout cas, euh, moi je risque pas... Je risque... des chaînes YouTube qui vont veiller. Et toi, tu t'es glissé. Déjà, pourquoi vous jouez un match ici, alors quand il fait froid Mais bon, bref, jouer un autre moment. Toi, tu vas te faire, tu vas te glisser, tu vas te cogner, tu vas te faire quoi Ben vas-y, bravo. Applaudissez, applaudissez ce type. Mais il est carrément taré. wesh elle va faire quoi, celle-là C'est que l'eau. Ah, j'espère qu'elle va pas se faire mal, hein. parce qu'en tout cas, elle est d'âge petit. Hein. Eh, en tout cas, il sait rien, à part si ses parents lui disent euh, N'importe quoi, ils vont lui faire euh, des conneries et tout Donc tu vas faire quoi, toi Vas-y, montre-nous, vite Bah, tu vas faire quoi Voilà, tu l'as poussé Mais qu'est-ce que tu fais, toi Bah, en fait en tout cas, toi, t'es petit pour savoir qu ce que tu fais Ouah, wow, yeah, il est complètement coincé dans l'eau C'est de le glacer, je sais pas, moi, regarde euh, euh, Je sais pas, cette ville elle est où, mais euh, en tout cas... Dites-le-moi dans les commentaires si vous savez où euh, cette ville. Euh, euh t'es tombé comme ça, voilà, t'es tombé. Tu fais pas attention, t'as pas de vue, t'as pas, de, pas des yeux, des oeils. On <rire> dit des, des yeux, des oeils, je sais pas. Oui, je joue dans la boue et toi, tu vas avoir un coup, tu vas tomber en arrière. Je sais pas, tu joues tu crois, juste pour faire des vidéos, franchement, vous êtes bêtes. Bêtes des, des bêtes. Vous allez faire quoi Elle va se glisser, elle va se faire tomber. Je savais. Mais c'est rien ça, c'est quand même rien. Voilà, c'est juste pour rire les... ce qu'il va faire lui. Il va sauter dans tout... Oh, ah ouais, ouais, ouais. Ok. Tu vas sauter sur toute cette montagne et ça se veut qu'ils ont pris des heures pour la construire. Pouah, comment... Oh, il s'est même pas cassé, frère. Waya